À cette époque, je me nommais Dai Ristract, le chasseur vagabond. J'étais en route pour mon village natal, le village Yukumo. Sur cette route, je fis la rencontre de Tatillon, féline accompagné de son gargois. Tous les deux allaient en direction de l'amphithéâtre de Dundorma. Dorma. Tatillon ayant quelques jours d'avance me proposa volontiers de me déposer à mon village. Peu de temps après notre rencontre, une pluie intense tomba oh, sur nos têtes. Une pluie pas comme les autres. On aurait pu croire que c'était les larmes que laissaient jadis les Fatalis, observant le monde qu'ils avaient créé. Et qu'est-ce que c'est Au loin se dressait une horde de nuages. Est est la foudre battait tel un gong, et je pouvais entrevoir quelque chose au centre de cette tempête. Wow. Et, et, et, et, Soudain, et, et, et, un synogre se dressa sur notre route. Ah. <coughs> oh. Le chariot Faut que je saute Mais bon, satisfait. comme le dit le vieux légume, après la tempête, vient le beau temps. Voilà votre destination. Il était clair que ce qui s'était produit allait revenir. Rentrez bien, Monsieur Dai, et bonjour chez vous. Je savais d'ores et déjà que Merci le beaucoup, village du était en danger. Afin de et protéger voilà. mon village, j'ai décidé maintenant. de ne plus rester un chasseur vagabond. Oh, j'ai décidé la planche, de quoi. devenir un chasseur d'élite. Aujourd'hui on me nomme Taifuke Ristract, le chasseur des tempêtes.